Le nouveau vélo Robea qu'on a reçu, j'en suis très content. C'est un vélo qui est aérodynamique, donc pour le sprint, c'est un gros plus. Et sur le Tour de France, on est environ 5 heures, 5 heures par jour dessus. Donc il voilà, faut, faut qu'on s'y sente bien. L'esthétique, hein, c'est ce qui est aussi important. Il faut que, faut que ça plaise et ensuite, c'est surtout la performance du, du vélo. Donc dès qu'on roule, on cherche à avoir le meilleur ressenti possible avec... Euh, avec sa machine. C'est le vélo que j'utilise dans les étapes de plaine et toutes les étapes qui sont susceptibles d'arriver par un sprint. Après, j'ai le, le deuxième vélo que, que j'utilise en montagne.